Pourquoi tu ne fais pas d'efforts pour aller vers les autres Des efforts, faire des efforts, je ne fais que ça. J'ai l'impression de passer ma vie à faire des efforts, mais ça, tu ne le vois pas. Toutes ces choses qui te passeraient si futiles sont une véritable épreuve pour moi. Je fais des efforts lorsque je vais dire bonjour aux gens de ma classe et que je m'assois à côté d'eux. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je ferai mon asso associable comme tu dis et j'irai me poser seule au fond de la salle de classe. Tu vois, je me force. Je m'efforce à communiquer. On m'a souvent abaissé à l'école, mais ça tu ne le sais pas. J'étais une petite fille à l'époque et j'ai tout, absolument tout gardé pour moi. Ces longues nuits passées à pleurer, mes joues creusées par les larmes et ces marques sur mes bras, tu n'as jamais rien remarqué, jamais rien vu, jamais rien entendu. Je suis certaine qu'un jour, aller vers les autres sera devenu naturel pour moi. Oui, je sens qu'un jour, je pourrais m'intégrer parfaitement. D'ailleurs, tu ne le remarques sans doute pas, mais chaque jour, j'y arrive un petit peu plus que la veille ça prendra certes du temps mais j'y arriverai et tu sais ce que j'aimerais surtout c'est un jour être capable de te dire tout cela en face maman je m'y retrouve presque parfaitement c'est vraiment qu'elle a, a un peu eu la même vie c'est à dire que j'ai eu aussi beaucoup de mal à l'école et j'en ai pas parlé à ma mère c'est à dire que je me faisais frapper je me faisais humilier chaque jour j'ai essayé moi-même d'en parler à quelqu'un mais cette personne elle a dit que c'était pour rigoler c'est-à-dire c'est frappé et elle a dit bah, c'était pour rigoler c'est des gamins etc et euh, après tu penses que ça va être tout le monde va être ce même avis tu te tu te refermes mais il faut que tu te dises qu'en fait bah il y a peut-être quelqu'un qui est pire que moi et euh, Aller de l'avant et essayer de trouver tes bons amis. T'as pas besoin d'être euh, sociable, mais être sociable avec ceux qui t'aiment vraiment. cest que t'as pas besoin d'aller chercher au bout du monde quelqu'un qui, qui sera parfait pour toi. faut seulement vraiment regarder autour de toi ce que tu trouveras, cette personne qui t'aidera à sortir de ça en fait.